Écoutez-moi les Marvel Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir l'incroyable, le merveilleux deck Queen Jet. C'est, euh, on pourrait dire, mon deck de cœur. Alors, c'est un deck que j'adore pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un deck avec une ossature pool 2 et c'est un deck qui démontre parfaitement finalement ce que euh, j'avance depuis le début du jeu. Je ne suis pas le seul, évidemment. C'est-à-dire que... Les cartes pool 3 sont pas meilleures spécialement que les cartes pool 2, je dirais même peut-être même moins fortes et les cartes pool 2 sont pas meilleures que les cartes pool 1, toutes les cartes ont plus ou moins la même puissance, alors après ça dépend de, des synergies que l'on met ensemble, des cartes finalement qui peuvent plus ou moins comboter ensemble et finalement d'un deck building intelligent ou, euh, ou bêta tout simplement parce qu'on a beau mettre plein de bonnes cartes ensemble si on... Si on, euh, on crée, on va dire, un mauvais deck, ça restera finalement. Euh, on aura l'impression que ce sont des mauvaises cartes, alors que pas du tout. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai souvent ce. Euh, pas souvent, non, pas vraiment souvent, mais parfois j'ai ce message qui, qui finalement, pas me fait sortir de mes gonds parce qu'il en faut beaucoup, <rire> voire euh, je peux pas, je sais pas faire, je sais pas m'énerver, mais admettons. Quoique, parfois perdre mes, peut m'énerver, bref. Euh, mais souvent, il y a des, des personnes qui disent. Ouais mais fichou, moi je suis bloqué euh, début pool 3, j'arrive pas à monter, il faut que j'ai un peu plus de cartes en pool 3 pour pouvoir monter euh, finalement euh, mon classement. C'est un jeu où si t'as pas les cartes pool 3, tu peux pas gagner, etc. Bon, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui dit ça. Mais en fait, ce deck-là démontre parfaitement qu'un deck pool 2 peut clairement être dans la méta pool 3 absolument incroyable. Et pour moi, c'est le deck qui, en pool... Euh, 3 est meilleur qu'en pool 2. Alors, bon, là, il y a du Queen Jet dedans. C'est une carte pool 3. Mais si vous n'avez pas Queen Jet, alors elle réduit de 1 les cartes qui n'ont pas commencé dans votre deck. Si vous n'avez pas Queen Jet, vous mettez un autre T1. Vous mettez un petit Iceman, vous mettez un petit Korg. Sunspot peut être intéressant. Euh, voilà vous mettez ce que vous aimez Tout simplement même Psylocke Voilà n'importe laquelle euh, Et en fait ce deck là je trouve qu'il a beaucoup plus de puissance en pool 3 D'ailleurs j'ai un meilleur winrate clairement en pool 3 qu'en pool 2 Parce qu'en fait en pool 2 il y a de l'Enchantress Enchantress cette carte là Qui est énormément jouée en pool 2 Parce qu'il y a du Blue Marvel Parce qu'il y a du Khazar etc Enchantress c'est ça qui casse les effets continus En pool 3 il y a plus de cartes qui ont cet effet là Il euh, y a euh, le truc à 3 là Je l'ai dans ma collection je sais plus le nom mais euh, c'est Rogue, voilà, euh, Malicia euh, de X-Men. Donc, il euh, y a pas mal de cartes qui cassent les effets continus, mais elles ne sont pas jouées. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'effets continus. Il y en a, mais dans, dans la méta pool 2, il y a 10 decks globalement. Vraiment, euh, tiers 1, tiers, tiers 1, 2, il y a une dizaine de decks. En pool 3, il y a une centaine, peut-être même 200, 300 decks différents. Donc, en fait, il n'y a, a pas tant de cartes tech que ça, à part dans les decks vraiment qui ont vocation à contrôler. Mais en gros, il y a Enchantress qui nous bat et il y a Chang-Chi euh, pour tuer le Dino. Mais Chang-Chi c'est pareil. En pool 3, il y en a très peu. Donc en fait, en pool 2, il y a Hard Counter pour ce deck-là. Des counters qui, de surcroît, en plus, sont euh, polyvalents. En pool 3, il n'y a pas ces counters. Donc en fait, si on arrive à faire la grosse sortie avec de la Moon Girl qui va dupliquer la main into dinosaur, en fait, on a un, un win rate qui est énorme. Avec ce deck-là, j'ai plus de 65%. Je suis même plus proche des 70% que des 65% de win rate. C'est pour vous dire, avec un Average Cube qui est très haut, supérieur à 1, donc, on est vraiment sur un deck extrêmement fort. Euh, je présente pas les cartes parce que vous les connaissez. On va en game parce qu'on aime jouer. Euh, donc, vraiment, ce deck-là, et ça marche avec plein d'autres decks, mais je trouve que ce deck-là, c'est vraiment l'exemple le, le plus euh, absolu. C'est vraiment le deck qui, en pool 2, est bon, en pool 3, est excellent. Ou en pool 2, est très bon. On va dire quand même plutôt très bon. Hein. C'est un des decks charismatiques quand même du pool 2. En pool 2, est très bon. En pool 3, est excellent. Pour moi, en pool 3, il fait clairement partie des... Allez, des 15 meilleurs decks, alors. Quand je dis 15 meilleurs decks, moi, j'imagine une méta à 100 200 decks. Donc, vous aimez les 15 sur 200, c'est énorme. Et si je dois resserrer avec une méta à 50 decks, pour moi, il fait partie des 10 meilleurs, clairement. Bref. Oh, waouh. Agatha. Bah Écoutez, on a perdu. On peut concede, mais on va pas concede. Mais euh, bah là, on a eu Agatha. Comment elle est venue, cette Agatha, là Qu'est-ce qui s'est passé, là ah oui, agent. Ajoute une carte aléatoire. Ah oui, ajoute une carte aléatoire. Quelle horreur. Bah écoutez... Euh... En espérant que la queen aille à droite. Que le dinosaure aille à droite. Oh, ça c'est horrible. Oh, maintenant, la queen peut aller à gauche. Ok. Queen à droite, ça me va. Euh, dinosaure, j'espère qu'il va se jouer au prochain tour. Et ensuite, Agatha, elle va forcément se jouer LT6. bon oh, En vrai, je pense que cette game est perdue, mais... Bon... Euh... Oh. Là on est là pour jouer Mais vraiment ce deck là Incroyable Franchement Et ce qui est cool C'est que je vous ai dit Dans la vidéo précédente que J'ai créé un autre compte Comme ça je peux monter Vraiment les deux comptes Et quand il y aura des tournois Si jamais il si y a un deck Que j'ai pas sur un compte J'aurai peut-être sur l'autre Vu que j'aurai peut-être Pas tout le pool 3 En tout cas parfois Il y aura des cartes Peut-être de pool 4 Enfin je sais pas Comment va se passer les tournois Mais admettons Ouais mais il joue Sentinelle Le gars sérieux En plus il y a Vision Là ça aurait été incroyable Au centre Bah enfin, je sais pas bah De toute façon là c'est 4 donc euh, Autant rester hein. J'avoue que Agatha là Normalement Agatha elle est intelligente Et là j'avoue elle est totalement neune Ah c'est dommage avec Vision ça aurait été rigolo Vision bah on va partir hein. Ok on part maintenant cette, cette game ne compte pas Accessoirement il ne faut pas cliquer sur Retraite Je l'ai dit dans la vidéo précédente Il faut cliquer sur l'autre En fait c'est exactement les mêmes boutons Sauf que Retraite c'est instantanément Et l'autre c'est Dans tous les cas En fait c'est pareil C'est à dire si l'adversaire joue On part On reste pas Et si l'adversaire concede aussi Ça fait égalité Donc c'est exactement le même bouton Voilà je l'ai expliqué dans la vidéo précédente Je ne vais pas réexpliquer Mais c'est exactement le même bouton celui-là et celui-là. Sauf que celui-là c'est instant. Celui-là c'est 5 secondes après. Voilà. Je sais c'est con. Je sais que c'est pas logique. Et voilà, regardez la vidéo d'avant si vous voulez avoir l'explication. Mais c'est vrai que c'est con. Testez et approuvez. Hein. Le Chugila. Euh, on va câble ou on va mantis Je pense qu'il va pas trop aller là. Je le vois bien aller au centre. Je ferai bien un truc comme ça. Mantis. Agent. Je pense que s'il doit jouer un truc, c'est plutôt au centre plutôt que sur un lieu où il ne sait pas ce qu'il y a. J'ai pas envie de mettre mes deux au centre parce que j'ai pas envie de me bloquer. J'ai pas envie de faire euh, petite créa, petite créa, petite créa au centre. Ah, dommage. L'agent qui donne ce coup. Oh, quelle horreur. Oh, Remarque que ça, c'est pas si mal. On va faire le câble. On fait la. Ouais, non, on va faire le câble à droite. Et on passe Et on passe Donc ça c'est cool normalement Nida on va l'avoir Est-ce que je vais voler, lui voler une vraie carte euh, c'est pas une vraie carte Ok Ah c'est pas mal ça pour nous On fait quoi On met les, les merdes dans le deck Genre ça Ça Et ça on met des merdes dans le deck. J'ai pas envie de mettre des merdes maintenant. Après, franchement, si je fais ça, c'est bon. Hein. Je vais juste faire ça. Dracula. Bon, à droite, après priori, on va perdre. Hein. Il, est bien, il est bien vénère. Donc, c'est... Ouais. Je pense qu'à droite, il est trop vénère. Et on va essayer juste de gagner à gauche, tranquillement, avec Dino. On va sûrement garder la Squirrel. Est-ce qu'on le fait maintenant bah sûrement, hein, on a Chavez derrière dans tous les cas. Ça me plaît, ouais, à droite on laisse. Hein. À, dro à droite il y a du Dracula, il y a du Morbius, c'est un peu trop trop énervé. Rock, ok. Donc, ouais, ça fait trop peur. Là, on a gagné au centre. Et à gauche. Euh... Bah écoutez, on va juste jouer notre Chavez. À moins. Il a l'initiative. En vrai, on peut se prémunir. Alors, c'est un peu bizarre, mais on pourrait se prémunir d'un Chang-Chi. Typiquement, on peut faire un play du style Sentinel Armor. Genre, on récupère une autre carte en main. Donc, lui, il prend quand même son plus 6. Il passe à 9. 9 plus 6. On passe à 15. Donc, on gagnerait quand même à gauche. Et on prend pas Chang-Chi. Ou alors, on fait la Chavez. Mais le Chavez, on prend Chang-Chi. On est à 20. Ah non on est pas à 20 parce qu'il prend moins trop 2 qu'on est à 18 C'est dur à dire hein C'est assez dur à dire hein Est-ce qu'il peut faire les Son apocalypse il est pas gros Il a pas de grosse carte Ah je ferais bien ça, ça a l'air un poil plus safe Ah il est parti donc, il a fait le bouton. En fait, vous voyez, lui, il a cliqué sur l'autre bouton. Genre retraite si jamais euh, je reste. Et vu que... Vous voyez, donc, j'ai pris que 4. En fait, c'est pas... Bon, en fait, je réexplique, mais c'est pas genre retraite. Et si l'adversaire ne veut pas, et eh ben, euh, on perd max. En gros. Ok, la main est plutôt très intéressante. Euh, ah j'ai pas parlé de l'armor dans le deck pardon euh, Alors ce deck là je l'ai beaucoup travaillé J'ai mis armor pour plusieurs raisons Déjà parce que c'est un bon T2 J'ai essayé d'étudier la curve pour avoir euh, Pour bien curver avec un T2 Ça protège le Kunjet qui est quand même important euh, Ça protège les Changchi Euh ça protège des Changchi pardon Ok Donc ça protège Les, euh, les dinos des Changchi Ça bloque les decks sacrifices. Euh, voilà, Voilà je trouve que c'est hyper polyvalent a la fois en carte counter, à la fois en carte clé et dans notre deck, ça rentre dans la courbe de mana parce qu'il fallait un T2 de plus. Voilà. Après, il y a une carte qui est très intéressante également mais qui est un peu plus chère. Oh, ça peut être pas mal, Mr. Fantastico mid. Quoique non. Peut-être on va sentinelle à droite. Non. Sentinelle là. en vrai pourquoi faire la sentinelle pourquoi pas faire le mister ici non mais mister non Je sentinelle en fait non en fait on va moon girl moon girl à droite je pense orphe ah c'est chiant ça ça c'est chiant bah là je dois moon girl pour faire dino dino donc, euh, est-ce que je girl à droite Mais je me fais péter. Si je girl à gauche. Euh... Je peux perdre à gauche, quoi. Je pense que c'est OK. Jubilee. Ah non, je peux, je peux gagner. En vrai, s'il ramène une mauvaise carte. Leur Storm, c'est OK. C'est un peu gris, ils sont de Jubilee, là. OK. Écoutez, on va dino euh... à droite, juste. Bon, on dino maintenant. En bas dino à droite comme ça on lui pète son dino. Faut juste pas prendre Green Goblin ici mais il l'aurait déjà joué. Je pense. Surfeur d'argent. Surfeur d'argent ça donne plus 3 à, aux cartes qui coûtent 3. Gagne à gauche. Intéressant. Ouais, puissance plus 3, vos autres cartes de coup de 3. Très intéressant hein, comme carte de deck building. Par contre, sa créature, elle est, ah, elle est censée mourir. Hein, on est d'accord. Ok. Donc au centre, il euh, y a du 3, il y a du 6. Il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de points. En vrai, il faut quand même des points. C'est quoi C'est un dino au mid. Comme ça, on gagne le mid. Et à droite, on va genre. Euh Sentinelle, sentinelle, ça mange pas de pain. Ah ouais, non, parce que ça va taper les sentinelles. Il n'y a pas un play un peu. Est-ce qu'il peut gagner à droite En fait, s'il joue plein de cartes qui, qui ont 3... Ah, ouais, je pense que la chute du guerrier, elle m'aide bien quand même. Mais j'avoue que le bar sinistre, il a... Je pense qu'il a dû se dire, waouh, vamos, j'ai gagné barre sinistre avec surfeur d'argent. Toutes mes créatures vont avoir plus 12 de puissance. J'ai gagné. Sauf que derrière, t'as la chute du guerrier qui permet de rééquilibrer euh, le, le truc. Mais ouais, deck trop cool. Franchement, ce deck-là, je vais essayer de vous le proposer en pool 1 et en pool 2 également. Euh, justement, vu que je recrée le compte, ça me permet également de pouvoir vous proposer en pool 1 des decks pool 1, et en pool 2, des decks pool 2, voilà. Donc je vais essayer de m'arrêter, pool 1, à 200, je crois que c'est 216, hein, si je dis pas de conneries, donc 216 et moins. Je vais essayer de vous proposer euh, à ce moment-là, euh, euh, peut-être genre une vidéo, les 4-5 meilleurs decks pool 1, ou alors, euh, ou peut-être une série de vidéos. Genre par exemple, euh, peut-être je ferai un truc comme ça, je pense c'est plus intéressant. Du style... Une série qui s'appelle les 5 meilleurs decks pool 1. Et euh, dans la première, je présente un deck. Dans la deuxième, je présente un autre. Et ensuite, je fais pareil pour pool 2. Ouais, c'est pas mal. C'est malin. Comme ça, je fais plus de vidéos aussi. <rire> enfin, c'est malin. Ça me prend du temps quand même, ces putains de vidéos. Mais j'avoue que c'est cool. Bah, moi, ça me fait... En vrai, ça me fait... Euh... Euh... Ça me fait... Enfin, normalement, je fais mes vidéos le jour où je fais pas de stream Marvel Snap. Comme ça, ça me permet de jouer... Faire une grosse session parce que de toute façon je joue au moins minimum une heure par jour. Mais là quand je fais des vidéos bah, ça me permet de jouer deux heures, 2 heures et demie. Euh, en plus de mes live euh, battlegrounds ou Hearthstone. Donc j'avoue que c'est assez cool. Euh, bon on a Moongirl Dino. Euh, en termes de cartes on a trop de cartes en main. Est-ce grave Bah c'est pas tant pas, pas si grave en vrai. Ouais Moongirl Dino ne marche pas parce qu'on a six cartes. donc Je pense qu'on va juste White Queen pour prendre l'info. Ah non, mais on va piocher avec ça. On n'a pas envie de piocher. Mais quand ça se fait qu'on ait autant de cartes Ah bah ouais, Sentinel Mantis. Quelle horreur. Après, j'ai quand même pas envie de lui laisser des cartes. Et je vais faire ça. Et là, ok. Intéressant d'avoir l'info sur Ella. Il ramène la Death. Il pioche des cartes. Nous, on a le dino au centre qui nous fait sûrement gagner le centre et puis euh, à la fin on aura on verra trop on verra en vrai, on a rien défaussé normal ouais ça va... on a Chavez au pire la Marvel oh la Marvel elle nous fait perdre je pense la Marvel je pense qu'elle nous fait perdre ouais Ouais il a trop curvé là, il a trop bien curvé. Si je vais à gauche euh, et qui va à gauche, la Marvel elle va se déplacer et à droite je peux pas. Alors écoutez, on va, on va partir ici, je pense que c'est plus sage. Je pense qu'on prend Ghost Rider Death sur un T4. Genre T3 Death qui défausse Death. Enfin euh, Swordmaster qui défausse Death into ce Ghost Rider. J'ai joué le deck. Alors il est fort le deck, il est stable. Hein. Et j'avoue que cette sortie-là, en général, tu pars pas. Parce qu'en fait, tu joues le deck d'une façon tempo. Donc tu as toujours toute la puissance de late Sauf que en plus, tu rajoutes de la tempo. Donc c'est fini. Dommage. Et puis en plus, on ne pouvait pas curver moon Je ne vais pas faire Mantis tout de suite. Mantis, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on va juste la jouer pour vider la main. Pour justement augmenter les probabilités. Enfin, pas augmenter les probabilités, mais améliorer... Le... la puissance de la moon girl, vous voyez. Parce que la moon girl ici, vous voyez, elle pouvait pas euh, donner double dino parce que j'avais une main pleine. Parfois la Mantis, elle, on vide la main avec. Ah ça c'est pas mal en vrai. On va déjà essayer de lui voler une carte. Storm, oh Storm c'est pas mal en vrai. On prépare un storm là quelque part. Remplit la main d'une carte. On bah, va storm au mid, je pense. J'ose pas qu'il aille au mid. Le Baron Mordo. Le, votre adversaire pioche une carte. Le coût de cette carte est ajusté à 6. Donc j'imagine que c'est un deck qui, est, qui a vocation à nous faire piocher. En même temps, il joue du Storm dedans. C'est un peu bizarre. on c'est pas fort. C'est pas cool pour nous. Maria Hill. Ajoute une carte aléatoire de coût 1 à votre main. Ça c'est du pool 4 ou du pool 5, je crois. Pool 4. Très sympa. Ça aussi par exemple dans le deck Dino si vous l'avez. Donc ça. Agent Coulson, qui est pour 3 mana, 4 de puissance, je crois. Ça met une carte à 4 et une carte à 5 dans la main. Je vais vraiment faire ça. Mantis. Et ça. Bah, en vrai, plutôt l'inverse. Tu vas sûrement mettre un truc au mid. Ça, Mantis. Et Korg. L'avantage c'est qu'on a les 4 créas, on bloque son lézard. Wondwin nous fait Moon Girl, on s'en moque. Collectionneur qui profite de la Mantis. On vole de ville, on s'en moque. On droit à droite, on est devant, mais faut faire attention. Faut faire très très très attention. Ouais, I know, I know. Très très attention, parce qu'il peut avoir du Doom. Docteur Doom, hein. en vrai c'est très probable que dans son deck il y ait Docteur Doom C'est hein. un peu bizarre comme deck d'ailleurs Jouer Maria Hill, qu'est-ce qu'il peut avoir Vision, donc Vision il peut se déplacer Vision il se déplace C'est fort. Genre, il se déplace au mid et il met un monstre à gauche. En fait, il abandonne totalement le mid. Et je pense qu'il va mettre un monstre à gauche. Dans ce cas-là, juste avec Chavez, on a perdu si on fait juste Chavez à gauche. Peut-être fallait Dino à gauche dans ce cas-là. Je crois que j'ai hésité à faire Dino à gauche en mode il va aller bourriner à gauche. Rah, là, j'ai été bête parce que cette game, elle était gagnable. Hein. Je faisais juste Chavez à droite et c'était sûrement bon. Là, maintenant, c'est un peu sick. Genre... Je peux mettre deux cartes dans la main, ça, ferait, ça me ferait passer à 10, mais 10 c'est pas suffisant. Je pense qu'on va partir ici. Il ouais, faut cliquer sur l'autre bouton. Ah, j'ai pas le réflexe, vous voyez. J'ai vraiment pas le réflexe de cliquer sur l'autre bouton parce que pendant le premier mois, j'ai cliqué sur, euh, sur celui-là et. Pour moi l'autre il veut pas dire grand chose et en fait euh, si c'est juste la, le même mais amélioré quoi. Bon pardon parce que là en vrai il pouvait concede peut-être, hein. je pense qu'il restait mais. Ok. Ce deck est stable. Hein. Là, là c'est vrai que je rappelle hein, par rapport au win rate, le win rate dépend d'une multitude de parties. Le win rate c'est minimum 30, 40, 50 games. Moi j'essaye de faire minimum 30 et en général je suis plus autour des 40-50 games. Quand je vous annonce un win rate. Il y a deux écoles. Soit vous me faites confiance, soit vous êtes qu'on peut, peut appeler result oriented, ou alors vous ne me faites pas confiance, vous regardez les games et vous dites ah durant la, sé la série de vidéos, enfin durant la vidéo il y a eu plus de défaites que de victoires, donc j'aime pas le deck, ou il y a eu plus de victoires donc j'aime le deck. C'est pas comme ça qu'on doit, qu'on qu doit raisonner, je pense. Dans hein. un jeu de cartes, il faut vraiment essayer de faire confiance à l'interlocuteur qui vous propose un deck, à part si c'est votre pote et qu'il est nul à chier. <rire> Mais euh... Ok. Ok, c'est cool ça. Mais voilà, essayez de autant que faire se peut de, voilà, de de me faire confiance et et voilà quand je vous donne un win rate, il a été euh, voilà il a été travaillé, enfin il est sûr quoi. Voilà, c'est un win rate sûr que je vous donne et euh, voilà. Parce que là voilà, j'ai fait deux défaites à la suite et j'essaye de contrer ce que vous êtes peut-être en train de penser de ah t'as fait deux défaites à la suite c'est que le deck est pas bon voyez. Ouais vous connais. Hein. En 8 ans de YouTube, je commence à vous connaître un peu. Certains d'entre vous, du moins. Euh... Bon. C'est bizarre, ça. Ça peut faire peur à l'adversaire, en vrai. On va faire ça juste. Bon, il n'y a pas de dino pour le moment. La Chavez, elle est bien dans des decks comme ça parce qu'on a un deck de synergie. Donc, il faut vraiment mettre nos synergies en place dans les 5 premiers tours. Donc, la Chavez, elle nous permet de jouer 11 cartes. Donc, c'est super sympa. Euh, intéressant. Je pense qu'on va juste faire ça. On peut jouer qu'une carte. Oh, c'est plutôt une bonne, une bonne chose, ça, en vrai. Ça libère un peu la place. Même si nos cartes sont chères. Démon. On repasse à Oh, Changchi. Ça sert à rien, mais. Ok, Doki. Bon, écoutez, on a plein de magie. C'est rigolo. Il y a lui qui a On pourrait essayer de le contrer avec une Shang-Chi à droite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça dans son deck. Le problème, c'est que là, le plus dommage de ne pas avoir le dino. Puissance plus 3 aux autres emplacements pour le joueur gagnant. Peut-être faut jouer Shang-Chi. Il faut, de Shang faut vraiment qu'il mette un monstre. Hein. Mais en vrai, s'il met un monstre, on gagne. C'est possible. Hein. On tente. On hein. tente. Death il peut y avoir Death à droite Dans un deck avec Débris Carnage Ça sent quand même la Death Très bien ça moi On part là dessus Dans ces cas là autant Ouais Il faut pas mieux faire Monty, monty ici. Écoutez, on va faire ça Death ok Comme ça on en met un peu à gauche quand même Chang-Chi. Wasp. Mantis. Et on gagne sur toutes les lignes. Ok, vamos. Bon le chang a été cool ici. J'aurais pu la conceit celle-là. Mais à un moment il faut aussi jouer. Et on ne peut pas juste conceed dès qu'on sent qu'on n'est pas bien. Il Faut prendre un petit peu de risque aussi. Et puis je pouvais pas faire trois défaites à la suite. Parce qu'après vous allez dire, ah vraiment Fichou ton deck, il est trop nul. <rire> ouais il y, y avait souvent death hein. hein, quand même bon le snap t1 parce qu'on est sur un reset de saison pour plusieurs raisons évidemment euh... première raison reset de saison euh... donc euh, je reprends vite le rang infinite grâce au snap t1 euh... ouais c'est juste mieux enfin, en vrai euh, c'est juste mieux en ladder si vous êtes sûr de votre deck c'est juste mieux Bon faut pas que ce soit un monstre en face Storm C'est pas vraiment un monstre C'est fort mais c'est pas un monstre On va sentinelle Ok Après il va peut-être avoir des possibilités d'aller au mid Ah bon on va se déplacer je suis bête De gauche à droite C'est con ce que j'ai fait non en vrai sinon ça change rien Non ça change rien Ok. Non, non, ça change rien parce que de toute façon je fais armor. Comme ça je bloque Sanova. Son, son carnage ou un truc comme ça. Qui peut même pas ramener euh, euh, Angel. Jugger oh, Juggernaut c'est un peu relou par contre. Oh, Juggernaut par contre c'est bien relou. Ouais, Juggernaut c'est très très très très chiant là. Moon Girl. qu'on a perdu non? Brood, c'est pas en vrai parce que c'est pas évident là comme partie. Parce qu'en fait avec ce Bifrost à droite nous on est bloqué mais on a pas mal de points. Ouais. Donc on est devant à droite. Au mid on est genre devant aussi. Au mid on peut plus rien jouer. Je pense qu'on va juste faire Dino à toi. Oh il a snap Écoutez euh, Qu'est-ce qu'il y a là Ah il joue des trucs à 3 Oh waouh On a perdu Il joue euh Il joue à jou Ouais Il joue quand même des deux Il joue le surfeur d'argent Il joue le surfeur d'argent Il donne plus 3 à toutes les cartes de coup 3 donc en fait il joue Nova Killmonger aussi. Et ouais il joue ça. Hein. Brood, Juggernaut, c'est que des trois. Hein. Donc là c'est sûr qu'on perd. Euh, ouais ouais je pense. Hein. Je réfléchis, mais. En fait, c'est une game où on pouvait encore gagner. Genre si on est. Si au mid il n'y a pas l'inondé. Genre le dino euh, fait gagner. quoi. Et je pense que là, on... vu qu'il a snap, c'est sûr qu'il a. Vous voyez, donc on va faire pas encore. Et euh, l'adversaire, il a joué. Faut voir après si, si on peut. voyez ouais, ouais, on perd les points. Parce qu'aussi bien parfois on perd pas les points et on peut pas le voir. Et l'adversaire il a joué donc ça veut dire qu'il avait. Euh... Donc là on pouvait faire égalité, genre s'il l'avait pas, on perdait aucun. aucun de nous deux perdait des points. S'il avait pas son surfeur d'argent. Détruit les autres emplacements. Le vaisseau monde. Ouais, il est sympa lui. Bah dans notre deck c'est cool on a Dino on a Chavez on a une... on a des grosses créas. détruit les autres emplacements vaisseau monde il est beau ce vaisseau bah, en même temps c'est un vaisseau monde bon faut quand même jouer des cartes Loak ça ne sera pas forcément gros Alors, armor On va voir. Bon, faut juste trouver un dino quand même. Sinon, ça va être compliqué. Je peux passer Non, je peux pas passer. Je fais comme Moon Girl, mais j'ai pas de dino si je fais Moon Girl. Je ça. Cable. Bah, plutôt câble en vrai. Je jamais. Ok. Donc là, c'est vraiment une bataille de points. On lui a volé un Hullbuster. Ah, on a le dit. C'est win. Ok. Oh, pas forcément. Bah, il a Iron Man. Bah, on a perdu. Oh, loco. Ouais. Sans Iron Man, on peut pas gagner. Iron Man, c'est quand même. Euh... Eh c'est ma... Ma... ma veine, ça, si je puis dire. C'est ma veine. Ouais. Le moment où il y a.. Où, où... <rire> en vrai ce lieu-là, à un moment on est invincible, mais j'avoue qu'Iron Man c'est supérieur sur un monolieu comme ça. Et ce deck là, il existe poulain aussi. Hein. Je le disais tout à l'heure, mais moi je le joue en pool 1. Je trouve que ça gagne vite. Et surtout que voilà, euh, en poulain, il n'y a pas euh, Chang-Chi, si je dis pas de bêtises, c'est pool 2. Bon, ça, ça nous aide bien dans le deck. En fait ce qui est bien c'est que ce deck là il est réconfortant parce qu'on sait vraiment bien le jouer tous vu qu'on le joue depuis le début du jeu en fait. Dès qu'on est commencé à être pool 2 ou même pool 1, on, commence à co on comprend tout de suite hein, la combinaison moon girl dino. Qu -ce que, que, que, quelles que soient les cartes que l'on met à côté, juste cette combinaison elle est win quoi. Parce que dino c'est la carte la plus forte du jeu en termes de puissance. Et euh, donc moon girl ça nous permet de copier la carte la plus forte du jeu. Je pense que je vais sûrement faire un truc comme ça. vraiment ça peut permettre de me vider la main. Patriote. Bon, normalement avec Dino on est ok parce que le Nexus c'est un bon lieu pour nous. On va lui voler une Mystique euh, qui est sympa avec Dino. D'ailleurs. Ok ben les cartes sont vraiment pas chères. Euh, on va faire la White Queen. Et C'est tout. wait queen au centre je suis bête wait queen au centre et dans ce cas là on peut câble à droite ouais on va voir sa main donc c'est un patriote, hein, il joue le tron il a onslow slow. sur patriot débris débris peut le bloquer au mid on a le dino on a des villes mystiques. C'est strong. Hein. Dino. là. Après, Debris, j'avoue que c'est relou pour lui. Hein. Il joue une carte caillou sur tous les emplacements. Ça le bloque, mais je pense pas. Non, parce que ça, bo ça, ça booste, son... ça profite du Patriote. Donc là, on a un Dino et on va unslow. On solo ça double l'effet du Nino. Après Mystique c'est la même, mais lui il a un peu plus de stats. Après on a l'un et non. Ça c'est quoi ça C'est la dernière carte que vous jouez ah, Je peux pas jouer les deux. Donc, je vais juste faire ça. Et genre sentinelle à gauche. À moins qu'il joue Chang Chi, mais il n'y a pas Chang Chi dans Elise Patriot. Je pense c'est une carte tech Chang Chi. Je pense qu'il veut jouer juste des points et des synergies. C'est vraiment avec méga Synergique. J'ai l'impression que franchement comme ça je perds jamais hein. On verra hein. Si je prends chang chi GG Et là en termes de points je suis monstrueux. Hein. Ultron mais ça change rien Celui qui gagne le Nexus gagne hein. ah, Il reste un tour merde Ça change rien il est bloqué non, mais... Ah ouais c'est vrai qu'on s'est tellement accéléré ah ouais, bah reste... <rire> j'ai l'impression que c'était le dernier tour, mais en fait il restait un tour. Pour bon, toute façon, c'était sûrement le play quand même. Hein. Ouais, le Nexus, c'est des bons lieux. Bon, chaque deck a ses lieux un peu de prédilection. Hein. C'est ça qui est cool aussi. Il faut juste pas jouer un deck qui perd sur plein de lieux différents. Voilà. En mode, ah, ce lieu-là, Dès que des lieux... Bah, si vraiment les lieux où on ne peut pas jouer dessus, ça vous fait vraiment perdre. Votre winrate est vraiment bas dans ces cas-là. Ça n'a pas de sens. Ok. Mais ouais le queen Jet il apporte vraiment un peps quoi. Pour le coup si vous l'avez pas c'est pas grave. Mais prouve que quand même c'est la Oh ça c'est rigolo. En général ça marche pas trop. On a la queen jet. Le Sentinelle ici. Mais euh, ouais c'est vraiment le, le petit peps en plus qui permet d'accélérer le mana. Franchement ça, ça fait des tours un petit peu explosifs parfois. Genre sur un T6 on n'est pas juste obligé de faire le Dino. Parfois on va faire Dino A4 plus Sentinelle Sentinelle et en vrai ça fait vraiment beaucoup de points. Bon Morbius c'est gros. Bon, on va y aller. Hein. Là on va y aller à droite. Hein. Apocalypse qui dégage. Il va revenir à 14. Colleen Wing. Sur Swarm. Oh là là, la sortie est fat. La sortie est un peu trop fat je pense pour nous. On va calling wing, mais je pense que c'est fini. Pas hein. que. Non, pas forcément en vrai. Non, pas forcément. Voilà, je le vole son énorme Apocalypse. de 5. D'ailleurs, je peux peut-être abandonner à droite. Non, Ce que j'allais dire, je fais destroyer à gauche. détruit tout. Un peu fou. Ça, la question c'est est-ce que ça ce sera à 10 ben, C'est pas sûr en vrai. Hein. Qu'il continue à défausser, euh, il a peut-être pas la possibilité. Je hein. pense bon, c'est un peu bourrin d'aller à gauche. Est-ce qu'il peut défausser encore deux fois Pour chaque carte défaussée, plus 2. Il peut, mais c'est pas sûr. Dans ce cas-là, j'aurais juste à faire euh, Chavez à gauche. Franchement j'ai juste envie d'apocalypse au mid. Elko, ah Elko c'est bon hein, il dépose Gambit, il dépose Swarm. Après, il est un peu bloqué en termes de place. Et ça veut dire qu'à gauche, j'ai perdu. Euh... Ça veut dire qu'à gauche, j'ai perdu. Ça C'est le risque hein. C'est le risque. Là il a un gros apocalypse, mais ça change pas. Au mid on a gagné. Et à gauche, on perd. Il a pas un play avec Monsieur Fantasque plus un autre Alors Morbius à 10, c'est trop hardcore. Je réflexionne, hein, mais... Ouais, dommage, ce Destroyer, il est tout, tout pourri, en fait. Ouais, il a beaucoup défaussé, moi hein, aussi. Hein. La, la sortie était belle, mais c'est vrai que ce Destroyer-là, il est un peu pourri dans la main. Et vous voyez la puissance là de Queen Jet, euh, White Queen le, Genre le moindre dino, le moindre... Les, les lieux un peu moins chiants aussi mais euh, ouais ce Morbius pour deux, il est passé à 10 de patates. Euh... c'est stupide hein. donc là la Mantis ça permet de vider un peu la main comme ça par rapport à la Moon Girl, ça met des points je trouve que parfois elle va donner une carte parfois elle en donne pas mais ça reste intéressant c'est un deck qu'on a envie de curver quand même un peu Les buggles. Ok Là on va armor à droite Comme ça on bloque la sacri le sacrifice de son Hood et là il pourrait lui faire Bucky Barnes à droite par exemple Et il serait totalement bloqué avec mon armor Donc, Vous voyez là le côté carte counter Nova, vous voyez pareil Nova, Hood Il peut pas faire Carnage, il pourrait concede d'ailleurs ici Il y a vraiment une possibilité euh, On va Queen Jet là Et Cable ici En câble au mid héros, à 4 manas donc très fort, on peut le faire à droite comme ça on peut lui bloquer le grand central, j'aime bien l'idée ah j'aime trop hein. la carte va à droite une moon girl ok je pense qu'on va deathlock ici et Monsieur ensuite. Après On peut deslock à droite. Hein. Ah, je vais faire ça. Je vais juste faire gaffe à Aero. Mais je pense pas qu'il fasse Aero en mode je compte ton deslock. Ok. Donc là, il y a une carte qui arrive. Des, il est bloqué. Nous, on n'est pas bloqué, on a plus que lui en point. Et il peut pas sacrifier sa Nova grâce à Armor, donc ça c'est très intéressant. Euh, on est devant un peu partout. Donc en vrai, euh, on peut faire un Play Genre Collector ici. Genre à droite, il y a. On est d'accord, on sera, on sera toujours gagnant. Oh, il a snap. Waouh. Ok. Il y a quoi dans son deck Il y a Magneto. Oh, Magneto. Magneto qui enlève Aero... Non Aero elle coûte 5 on board Donc il enlève white queen Avec Aero ce qui le fait gagner à droite Donc à droite j'ai 11 A droite j'ai 11 Je pense qu'il va faire Aero à gauche ah Après je peux le bloquer hein. Je pense qu'il va magnéto à gauche Dans ce cas là il faut que je, me, je bourrine à gauche je vais faire un play genre ça Ça Je pense pas qu'il magnéto au mid Je pense qu'il va magnéto à gauche Pour profiter de Necrochat Et dans ce cas là ça enlève pas la White Queen Je vais faire un truc comme ça bon, Il fait pas du tout magnéto Bon je sais pas si ça va Julk. Démon Ah ok bon pas du tout le play Mais fallait avoir une lecture Hein Bon, moi je, perds, je gagnais jamais avec double she -Hulk. Intéressant. she c'est vraiment la carte du moment, hein, clairement. Est-ce qu'il y avait moyen de gagner On peut analyser le spot. On ne va pas trop l'analyser long, longuement. Mais bon, à droite c'était bon. Euh, pour moi il y avait souvent Magneto quand même. Hein. Magneto c'est joué dans le deck Baero. Même si là c'est une version She-Hulk. Euh, franchement. C'est jamais vraiment gagnable parce qu'il y avait vraiment beaucoup de points. Je pense que c'était une game qui n'était pas trop gagnable à la fin, mais il fallait se dire si a ça on gagne. Et ouais, elle, elle coûte 0 en fait. Elle coûtait 0, enfin elle coûtait un mana. Donc avec les démons copiés et tout, euh, The Hood, les démons. Ouais, avait... c'était joli, hein. il n'y a rien à dire, la sortie était, euh, était, était bien, l'adversaire est super bien sorti. Ouais, sympa. On sait que ça marche bien, Moon Girl avec Death, tu rajoutes Chulk et The Hood. Le truc, c'est que si vous n'avez pas Hulk et The Hood, ça sert à rien de jouer Moon Girl. Autant jouer Taskmaster. Master. l'expérience. Hein. Parce que ça va vous. Moon Girl, elle va pas assez proc. Et parfois, vous allez la piocher on, on curve, hors curve, off curve. Euh, T5, par exemple. Et c'est trop tard. Donc euh, Ou même T6. Si je ne pas de Chavez. Donc, euh, ça marche vraiment si vous avez les trois cartes clés, on va dire. Comme il avait lui. Hein. Oh, intéressant. Il bah, va falloir jouer des cartes. Hein. Au moins pour vider la main. Rock, à quoi ça vole Un effet continu d'une carte ennemie. Bah, ça va bien marcher là contre lui, mais... Il a une main bien pourrie là. Cyclope. Ah, ça sera moins fort que Cyclope. On va mettre plutôt Cyclope. J'ai l'impression qu'il aura plus de points. J'ai l'impression que le collectionneur, il aura jamais les 4 que le Cyclope peut apporter. Je vais sûrement faire un Moon Girl into Dino Dino. Nick Fury, ajoute 3 cartes aléatoires de coup 6 à votre main. C'est pas mal ça. C'est une carte qui peut presque rentrer dans le deck dans l'absolu. Non, quoique. Non, peut-être pas en vrai. Bonnerie, je crois. Armor serait pas mal à gauche. Ah non, maintenant on va. Bah... Oh! Aucun ça. On bah, va juste Moon Girl à gauche. Ça nous fait un Dino de plus. Ça nous va. Lucky, Carnage. On le prend ce Dino. On va mettre à gauche. Comme ça on prend tout de suite les lignes. Elle est pour nous. On aura le Claw qui va être bien tricky. Hein. Sachant que lui il va être un peu pourri par ça. Voilà, ça va se déplacer. Ça peut lui bloquer des lignes. Franchement l'Academy Strange il faut jamais. Enfin il faut rarement mettre des trucs dessus quoi. L'Iron Man. Suis... Vous voyez il pourrait être bloqué. Hein. Alors si tout va au mid là il est pas bien. Bon, après on a Rogue hein, pour son Iron Man au pire. Vous il est bloqué donc on a dans l'absolu presque pas besoin de rock. Genre, on met juste Dino et. Je pense qu'on va mettre rock. quand même. Ça un, un effet continu. Carte ennemie donc ça. Après, j'ai envie de garder des cartes en main, mais au pire, je finis par Nick Fury qui en met en main. Je crois qu'on va faire un truc comme ça. Bon, mais ça sert à rien de jouer comme ça. Quoique. On va faire ça. là il a 11 et nous on a 14 ah non en plus on a 16 au mid on va voir ce qu'il nous fait Death c'est strong Nightcrawler le Rogue qui carry ici je suis Iron Man 16 à 11 et là on va pouvoir Nick Fury pour améliorer Queen Jet enfin pour améliorer Collector et pour améliorer Dino je pense ou alors euh... ah, il faut quand même gagner les points mais en vrai, on a ça. Soit on va à droite ou on va à gauche. On a un peu de retard à gauche, on a un peu d'avance à droite. On fait beaucoup de points avec ça. Ouais, franchement, c'est cool. Hein à droite, on est gros. Hein à droite, on est très gros. Hein Magnifique. Magneto 12, 19. Eh, on a bien fait de faire Monsieur Fantastique au centre, même si à droite, non, à droite c'était encore mieux. Non, à droite c'était presque plus safe par rapport à Magneto. C'est vrai que là, vous voyez, j'ai pas tourné autour de Magneto parce que j'étais trop bien, mais il fallait pas. Parce que Magneto et Aero, c'est vraiment des cartes qui te permettent de re retourner une situation qui est compliquée. Et là, j'étais dans une situation confortable, j'ai pas pris, vous voyez, j'ai pas eu le raisonnement de me dire il peut y avoir un Magneto qui carry. Et à la fin, je suis pas très loin, alors je, je gagne. Mais franchement, c'est quand même une connerie de ma part, parce que je me retrouve dans une situation où je peux perdre le match. Vous voyez Donc, euh, vraiment, faites attention quand vous voyez du Death, de la Wave, du, du Bucky Barnes, Carnage, etc. Genre un peu un espèce de... En fait, quand vous voyez normalement Carnage et des trucs sacrifices... C'est pas le deck sacrifice début pool 3. C'est le... Enfin, à part ça dépend quel niveau vous êtes, mais... Normalement, partie du principe que vous allez jouer contre le vrai deck sacrifice... Enfin, le vrai. Euh... Dur à dire. L'effet révélé se déclenche deux fois. Non, on va faire ça. Euh... Voilà, partie du principe que vous allez jouer contre le deck sacrifice... Justement avec Aéro euh, Magneto. Ça c'est cool. C'est un effet continu hein. Donc on va le protéger On va faire ça Non plutôt à droite Ça et ça 0. Zéro. zéro Zéro Zéro Il va coûter 0. D'ailleurs C'est <rire> pas si mal en vrai Pour zéro J'aurais trois bon, mission négative sert pas là Quoique mais C'est bien pour le dino Ouais mais ça Je pense c'est mieux De développer la queen Quand même Surtout que je vais pouvoir curver 4, in into 5, si jamais il a un 6 en main. Je vais se faire attention au grand central. Storm. Bon bah c'est cool ça, je vais pouvoir... Euh, c'est bien, j'ai un peu de points à droite, j'ai un peu d'avance du moins. J'aurais préféré faire White Queen sur Camartage, mais... Je pense qu'on va faire White Queen ici ou Moon Girl. Après il y a un play genre Moon Girl là. Ah mais 0, j'ai pas envie de le déclencher. Ou alors on bourrine à droite, de hein. toute façon on a qu'un tour. Donc Moon Girl 0, hein. let's go. Ah, non Non c'est con Autant faire euh, Queen 0 je crois On va faire Queen 0 Pour être sûr à la droite D'éviter un malentendu Ultron Il a Ultron En vrai Ultron on peut le jouer T5 bon, En fait j'ai pas envie d'avoir des drones Sur les lieux qui me font chier Qui m'embêtent plutôt On a le Dino je pense qu'on va Ultron. Là, on est sous 0. Annuler les effets de la prochaine carte. Donc, en fait, on bloque. C'est pas si mal. On bloque l'effet d'Ultron. Mais à gauche, je pense. Ouais. Patriote. La question, c'est est-ce qu'à droite, il va arriver à gagner Sachant qu'on va garder l'avance de 3 avec ça. On sera à 17. Je pense qu'on va garder les 17 hein, avec euh, le dino là. On a beaucoup. Hein. Donc. Euh... Faut compter. Les créatures elles ont juste plus 2. Non c'est large. je dis c'est large euh... non je pense c'est large ouais par contre il fallait vraiment le gagner le plus 3 hein. sinon ça faisait imaginez là il y avait égalité ça faisait égalité là donc égalité là et donc il gagnait au centre donc euh, fallait vraiment ouais Ultron Dino c'était pas mal en vrai d'ailleurs c'est con mais il était pas si mal en vrai enfin en fait ce zéro. 0... genre si on n'avait pas enlevé les capacités d'Ultron je pense que c'était bien aussi pour le coup. Oh, Les effets continu sont désactivés. Euh, ok, bon, on va pas. ça. Enfin, en vrai, on va pas, ça, on va pas Queen Jet 1, hein, quoi que si, Queen Jet maintenant, into collectionneur à gauche. Et armor, voilà, protéger Queen Jet, c'est vraiment très important aussi. Enfin, très, non, pas très important, mais ça peut être cool. Le petit collectionneur. ça on fera dino au mid dino à, à droite on a un on dino moon girl quand vous jouez une carte il la détruit ça c'est très chiant pour nous euh, on va câble là et agent c'est très chiant n'est ce pas on lui voler des bonnes cartes des cartes qui peut il se me permettre d'aller à droite ok bon ça c'est ah, en soi c'est une bonne carte mais et bon IMO. Oh, bonimo, Giganto Oula Ça veut dire qu'il a Ella Ça va être un peu chiant ah Non je peux pas Ebonimo C'est quoi juste Queen oui. Ça fait peur hein. je... Bon et là, On sait que ça peut ramener Un Giganto Il est fort ce deck hein. J'adore mal le que... deck Il est un peu instable Pour le coup Mais ouais. Ghost Rider Qui ramène Giganto Ça c'est la, la façon Tempo de le jouer ça fait mal Ça fait mal Oh vamos Incroyable C'est win hein, je pense À ah, quoi que C'est strong Je sais pas si c'est win Mais c'est strong hein. Ah zut Bah oui là aussi je suis con bah, on a perdu hein. En fait on a perdu je suis bête Parce qu'il l'a aussi la, Il va à droite Non non on a perdu En fait on a de l'avance à gauche Il ramène plus rien là Très, Je suis con d'avoir mis Montis J'avais vraiment moyen Parce que là si je fais Chavez ici Je perds, je, je perds ici Elle elle va là lui, il va là. En fait, je sais pas quel ordering ça fait. Il va là, il va... En fait, la, M la Marvel, logiquement, elle est intelligente. Donc, elle est censée aller à droite avant même qu'elle se dise « bah Là, je suis en train de perdre. Il faut que je reste. Ah, » Enfin, non. Ouais. Si elle perd, elle va Et se barrer plus facilement. Non, non. bah Peut-être qu'il fallait Mantis à droite. Elle aurait été détruite, mais c'est pas très grave. un peu tricky. Bon, je fais une petite dernière. Bon là le win rate il est pas aussi fort que j'ai eu sur les 50 dernières parties. Bon, ça arrive hein. Parfois, il euh, y a des sessions comme ça pendant une heure, ça va être un peu moins fort, et puis ça va remonter. Et puis voilà. C'est aussi pour ça que, je le répète encore une fois, une dernière fois. Ce ne sera pas la dernière, mais. Euh... C'est pour ça que le win rate, ça existe. Quelles que soient les victoires et les défaites que je fais dans une vidéo, seul le win rate compte. Vraiment très important. Voilà, ça vous évite de de mal juger un deck et finalement de pas le jouer parce qu'à un moment il y a eu une, une défaite que j'ai fait qui ne vous a pas plu dans la vidéo ou alors à l'inverse si le deck est pas ouf et que je fais plein de victoires et que vous dites ah bah le deck est pété et après enfin voyez vous essayez d'analyser juste par rapport au win rate voilà ce deck là je vous dis soit à peu près 70% de win rate un peu moins entre 65 et 70 sur une session de 50 parties et je joue en infinite 120 donc euh, voilà vous êtes sur un deck qui est extrêmement fort après Bon forcément, hein, parfois vous allez plus gagner, moins, moins gagner. De manière générale, euh, l'average cube est quand même plutôt correct. En fait, c'est un deck qui est un average cube qui est un poil au-dessus du de winrate. Oh, ça c'est sympa en vrai. Parce que même si c'est évident, en fait c'est ça, c'est plutôt l'average cube, il est supérieur à un deck évident et pourtant ce deck là est évident il est dans la catégorie des évidents on va dire par rapport comme un destroyer quoi euh, donc ça ça bon c'est pas trop mal ça fait des petits points stéréo j'aime pas trop on va pas avec ce deck on peut bloquer des lignes La hulk c'est cool la hulk on la battra avec notre collectionneur je pense Ah, attendez, c'est moi qui ai l'initiative, je fais armor à gauche, il est rect. Ça bloque son carnage. C'est lock. Ok. Pas au centre, parce que ça fait des points. Et là on passe devant la, la Chiulk, on passe devant à gauche, on est toujours devant à droite. Mais ouais je pense que qu'Agent Coulson et puis le petit T2 là qui en met, qui en met un T1 en main après c'est du, du du pool 4 hein Mais tu peux on peut clairement améliorer ce deck Oh bah c'est pas mal non Death hein, je pense bah, c'est pareil hein, autant jouer Death Death à gauche Death ok Donc là, on va genre Kino et Sala. Ouais, ça me paraît pas mal. hein. Ouais, je suis tout trop devant là. Bon, je fais une dernière. Allez, petite dernière par gourmandise. Parce que le deck est vraiment très, très cool. Le deck est quand même très cool. Et en tout cas, voilà. Si jamais je dois mettre faire deux catégories, c'est-à-dire les decks où on snap T1 les decks où on snap pas T1 même si moi je snap tout le temps T1 mais admettons euh, je pense que ce deck là il rentre clairement voilà peut-être pour les gens qui ont envie de snapper T1 mais n'osent pas ce deck là il rentre dans la catégorie des decks snap T1 parce que il est hyper stable c'est vrai que alors je sais pas trop j'ai pas un recul parfait mais Donc ça c'est moche je sais pas si la vidéo elle montre bien ça mais bon vous avez sûrement déjà dû le jouer aussi bon c'est une bonne nouvelle de voler ça, parce que ça veut dire que armor va être fort One jet Je pense qu'on va juste câble à gauche comme ça, on essaye de prendre l'initiative sur l'adversaire en, en menant à gauche après je mène pas au mid mais Il a pas forcément de T2 follow up Et dans ce cas là on fera armor avant lui Alors s'il fait Nova ou... Ah. Pour elle c'est un peu chiant Il mène deux lieux donc c'est lui qui a l'initiative on lui vole tous ses sacrifices, ça sert à rien d'avoir Armor. En vrai, on va juste Queen Jet et Armor. Il a, parce qu'il a. C'est lui qui démarre par contre, mais je pense que je fais quand même ça. Mais c'est dangereux. Hein. En fait, l'idée c'est qu'au prochain tour j'ai un Deathlock Bucky Barnes à droite qui est incroyable. Et j'ai l'impression que je vais prendre un Killmonger ici. Franchement, si je prends un Killmonger, je peux concede. Débris, non, ça va. Bon, par contre au mid j'ai perdu mais on s'en moque, je gagnerai à droite. Là je fais Bucky, Deathlock, Agent. Ouais, c'est pas mal hein. Purge des cartes. Bon, oui, j'ai plus le dino dans le deck, mais faut juste que je gagne à gauche. Sachant qu'à droite, il doit, au milieu, il doit quand même mettre des trucs le gars. Au milieu, il est quand même obligé de mettre un peu de points. Donc au moins, ouais, au moins euh, 4 de puissance quoi, si ce n'est 5. Omega Red, écoutez Omega Red à droite, ça peut être pas mal aussi, ça peut être bien tricky. Il y a plein de choses à faire, c'est intéressant. Pour garder Omega. En vrai, euh... j'aime bien ça. Ouais, mais il faut préparer le. Ça c'est 6 points, ça bloque pas trop. Là, moi, j'ai plus que 3 places. quoi je ferais juste ça et à toi prochain tour j'ai la chavez que je vais jouer la chavez au prochain tour dans ce cas là je ferai omega red à droite je l'oblige à aller à droite là je fais sentinelle à gauche et chavez à gauche on va faire ça hein. ouais wave euh, faut faire gaffe, il ah, C'est embêtant, ça. Il y a Des à 0. Ah non, il a pas sacrifié. Attendez. Est-ce qu'on peut voir Détruite, 2. Il a fait que 2 destructions de créa. Et chez moi, 1. Donc, 3 Donc, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle coûte combien Elle coûte 1 mana, la Death Ça reste fort, 1 mana. Ouais c'est un peu emmerdant là quand même. Je pense qu'il faut jouer. Ouais, ça... après je suis un peu devant là, mais je, je pense qu'il faut juste Chavez et... et je peux perdre là. Donc à gauche je gagne. Ah ouais il y a la she Chavez, donc il gagne à droite. Et il... Ouais, GG. Ouais, on était bloqué. On s'est bloqué. Peut-être l'agent fallait pas le jouer dans le spot. C'est pas évident. Peut-être faut débris. Faut... Ouais, elle est vraiment intéressante cette game. Vous voyez She-Hulk, hein, vraiment la carte du moment. Jouer dans plein plein de decks. Ça rentre dans plein de synergies avec Wave, avec Death. Genre on fait un, un play. Genre.. Euh... Ouais, Ft5, l'échelle qu'elle coûte... Euh... Bah, elle coûte moins 2. Donc en fait, elle va coûter 4. Enfin, vous voyez... Ouais, c'est ça, hein, si vous avez deux flottants. Enfin bref, ça marche très très bien. Euh, on va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous donner euh, des idées. J'ai l'impression qu'on a fait plus de défaites que de victoires dans cette, euh... dans cette vidéo. Mais vraiment, voilà. Dernière chose. Je vous saoule avec ça, mais c'est important parce que vous pouvez passer à côté de certains decks Parfois en considérant que le deck est pas bon parce que bah, j'ai fait des, quelques défaites. Vraiment, ce deck-là, c'est un super deck. Si vous êtes début Pool 2, enfin début Pool 3, vous passez de Pool 2 à Pool 3, vous jouez ça sans le Queen Jet, vous allez voir, vous allez bien monter. Si vous avez le Queen Jet et que vous êtes Pool 3 et que vous êtes un peu bloqué en termes de deck, vous pouvez repasser justement sur un deck qui, pour vous, dans votre tête, c'est un deck Pool 2. Mais en fait, vous allez voir que c'est un vrai deck Pool 3. Bref, c'est un super deck. Merci à tous, je vous embrasse fort et à très bientôt. Ciao tout le monde